La Fédération de la santé et de l'action sociale est à l'initiative d'un appel et d'une journée d'action le 11 janvier. Elle a impulsé cette journée avec neuf organisations syndicales parce qu'en ce début d'année, il se doit de nouveau de rappeler que notre système de santé et d'action sociale est en grande difficulté et nous sommes simplement dans la poursuite de ce que nous avons déjà engagé depuis plusieurs mois. Alors, euh, il faut dire en tout cas que euh, nos professionnels sont maintenant en mouvement depuis euh, plusieurs années. Déjà avant la crise sanitaire, parce que déjà notre système, en tout cas l'hôpital public et les établissements de santé et d'action sociale étaient en grande difficulté, notamment euh, les questions salariales, puisque nos métiers sont peu attractifs avec des rémunérations qui sont nettement trop basses, en tout cas pour le niveau de qualification. Mais il y a aussi la question, en tout cas, euh, de euh, l'emploi et de la formation. Nous avons dénoncé depuis des années qu'il fallait anticiper auprès des gouvernements précédents mais aussi de ce gouvernement qu'il fallait anticiper en tout cas euh, le vieillissement de la population et le nombre de professionnels tant médical que paramédical ce qui n'a pas été fait et qui, qui occasionne aujourd'hui un manque de professionnels criants. Mais au delà de ça aussi il y a le financement de nos établissements de la sécurité sociale qui ne répond pas aux besoins de la population et qui ne répond pas aux enjeux aujourd'hui importants de santé euh, avec une volonté d'un gouvernement qui veut toujours en tout cas réduire les budgets. Euh, concernant, en tout cas, le Ségur de la Santé, euh, ce Ségur a bien eu lieu sous la pression et la mobilisation du, des professionnels. C'est bien les, le mouvement des professionnels, des salariés, avec la CGT et d'autres organisations qui a obligé et contraint ce gouvernement à mettre des mesures en place. Ces mesures sont nettement, bien sûr, insuffisantes. En plus, elles, ont été, elles sont discriminantes puisque certains salariés n'ont toujours pas encore le bénéfice de certaines augmentations salariales, ce qui est inacceptable. En en tout cas, il faut aller beaucoup plus loin et c'est ce que nous avons dénoncé déjà dès le départ, en tout cas dans euh, la négociation euh, au sein de euh, cette euh, concertation dans le cadre du Ségur de la Santé. La CGT d'ailleurs n'a pas été signataire en tout cas euh, de euh, ce protocole d'accord parce qu'il n'était pas à la hauteur ni en termes d'attraction salariale mais ni en termes d'obligation euh, en tout cas pour euh, ce gouvernement d'embaucher, de former et euh, de euh, prendre en compte le financement et la gouvernance de l'hôpital, c'est des sujets qui ont totalement été éludés à l'intérieur du, euh, du protocole et pendant cette concertation. Si nous nous mobilisons et nous continuons euh, à poursuivre en tout cas euh, nos mobilisations, c'est bien pour dénoncer non seulement la situation aujourd'hui, en tout cas au sein de l'hôpital public et des établissements de santé et d'action sociale, la situation continue à se dégrader et euh, il ne faudrait pas que la crise sanitaire qui est utilisé comme argument non seulement pour restreindre les libertés et les droits des salariés mais voire des citoyens, camoufle le problème de fond qui est le financement de la sécurité sociale, les moyens alloués à l'hôpital et à nos établissements et euh, ça devient en tout cas une question qui devrait être principale et qui devrait non seulement préoccuper ce gouvernement pour y apporter des euh, réponses urgentes et le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été voté euh, montre bien que ce gouvernement n'a toujours, toujours pas pris en compte la hauteur euh, des besoins qu'il devrait allouer en termes de financement euh, aux établissements et euh, nous considérons qu'il faut aussi peser dans la campagne présidentielle les futurs candidats doivent s'exprimer sur euh, notre système de santé, euh, sur euh, la nécessité en tout cas d'augmenter euh, ses budgets, de mieux considérer les professionnels qui travaillent à l'intérieur de l'hôpital et des établissements et notamment la question salariale qui d'ailleurs est une question est prioritaire pour tous les Français.